Nicolas Véron, merci de nous consacrer un peu de temps. Euh, J'aimerais revenir sur une notion que vous avez développée euh, ce matin, euh, celui, celle du, du repli sur soi, en tout cas, qu'on constate dans le, dans le monde. Il y a de plus en plus d'initiatives de protectionnisme, euh, par exemple aux États-Unis. Est-ce qu'il y en a d'autres Et Est-ce que c'est -ce est une impression ou est-ce qu'il y a vraiment un nombre croissant de qui vont dans ce sens je pense que c'est dans l'air du temps, c'est un état d'esprit. On ne le voit pas vraiment dans les chiffres, comme l'a rappelé M. Pogam ce matin, si vous regardez aujourd'hui les chiffres du commerce international, il n'y a pas vraiment de démondialisation, il y a des changements structurels mais qui ne sont pas nécessairement préoccupants euh, d'un point de vue des structures économiques. En revanche, il euh, y a un sentiment, comme vous l'avez dit, de repli sur soi, qui se voit d'ailleurs dans les chiffres de l'investissement, notamment entre la Chine euh, et les États-Unis et l'Europe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 euh, qu'on peut trouver au Congrès, puisque beaucoup de démocrates sont encore protectionnistes, mais la plupart des républicains le sont également devenus. Donc, euh, donc on a une espèce de pensée unique euh, qui s'est focalisée sur, euh, sur ce thème du protectionnisme et de, du nationalisme économique d'une manière qui est très préoccupante, évidemment, euh, pour l'avenir du système économique mondial. Mais ce n'est pas le cas seulement aux États-Unis, on le voit d'une certaine manière aussi chez nous en Europe. Alors nous les Français, on a toujours été un peu protectionnistes, ça fait partie de notre, de notre exception. Mais, mais l'Union européenne doit composer avec ce monde nouveau où il y a des, des actions assez vigoureuses de, de, de politique industrielle, de promotion de secteurs particuliers, etc., l'Union européenne a été construite contre ça. Elle a été construite pour faire un marché unique, une politique de concurrence, euh, libre et non faussée, à du dans, le, dans, dans les limites du marché intérieur. Donc c'est un virage qui est difficile à prendre pour l'Union européenne et, et naturellement, je pourrais égrener d'autres cas à travers le monde. Ces voix en faveur de la démondialisation sont extrêmement fortes. Pourquoi on n'entend pas plus ceux qui sont en faveur de la remondialisation, d'une autre mondialisation Je crois que c'est le... le thème général des discours identitaires, hein. les discours de repli euh, identitaire et de repli économique sont des discours qui ont une capacité de mobilisation, une capacité de séduction vis-à-vis euh, -vis des opinions publiques que n'ont pas les discours très raisonnables, euh, d'écoute de l'autre, de, des vertus de l'échange, qui sont des choses dont on sait qu'elles marchent, mais qui appellent à la rationalité et pas à la passion. Donc on est dans une période de très grande incertitude et dans des périodes de grande incertitude, le repli est toujours une grande tentation. Je crois que C'est universel, malheureusement. Il faut vivre avec et il faut espérer que nous arriverons malgré tout à prendre des décisions qui sont objectivement dans notre intérêt. Et cet intérêt est très souvent aligné avec justement le fait de ne pas rompre les ponts avec nos semblables ailleurs sur la planète. Pourquoi il est important, plus important encore dans, ce, dans, dans la situa fin, situation dans laquelle nous nous trouvons de se retrouver pour se parler Parce qu'on a l'impression qu'on ne se parle plus beaucoup, qu'il y a beaucoup de ponts qui sont coupés. Pourquoi il est plus important encore de se de se retrouver Je pense qu'on peut lier ça à l'incertitude, à la montée d'un certain nombre de risques. Le risque climatique en est un, mais bien entendu, avec la guerre en Ukraine, on voit qu'il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Donc, plus l'incertitude est élevée, plus on a besoin de ces débats, plus la World Policy Conference et d'autres formats du même type sont pertinents. Et particulièrement avec ce qui est l'identité de cette conférence, naturellement, qui ne, ne, est de ne pas être dans une pensée unique, ni américano-centrée, ni sino-centrée, mais dans un... un, un un entre-deux ou un tiers, un tiers espace par rapport à cette polarisation qui, malheureusement, s'est beaucoup accentuée ces dernières années entre les États-Unis et la Chine. Donc, je pense que ça donne à cette conférence toute son utilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.